Comment changer les pensées qui te rabaisse Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne « 2 minutes pour soi ». Selon Aristote, un être humain complet devait harmoniser ses trois centres vitaux. Son centre moteur, ses actions. Son centre émotionnel, ce qu'il ressent. Et son centre cognitif, ses pensées. Ces trois centres vitaux sont en interaction constante. Une pensée peut créer une émotion qui va te faire agir ou pas. Et ça marche dans tous les sens. Par exemple, si tu manges beaucoup, tu peux te sentir coupable, donc c'est une émotion, et ensuite, tu peux te dire, je n'ai pas de volonté. Et ensuite, ça peut continuer. Cette pensée, je n'ai pas de volonté, peut donner lieu à ne pas agir dans un projet, donc c'est lié à l'action, et ensuite, à une honte de ne pas avoir agi, qui est donc l'émotion. Il y a donc un lien entre tes pensées, tes actions et tes ressentis. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que, à certains moments, tu te sens bien, et l'instant d'après, sans savoir pourquoi, tu te sens pas bien du tout. C'est souvent lié à un discours qu'on a intériorisé, qui est lié à notre histoire personnelle et qui nous rabaisse. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'observer justement ces moments-là où tu sens que tu as un changement émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu t'es dit qui a fait que tu as eu ce changement Ensuite, une fois que tu as repéré ces pensées, que tu les as notées, qu'est-ce que tu pourrais te dire à la place Si par exemple tu te dis je n'en suis pas capable, est-ce que tu peux te répéter je vais y arriver Ou peut-être... Si je persévère, je vais y arriver. Si je récapitule, la clé c'est de prendre le temps de regarder ces pensées qui peuvent te mener à te sentir mal, à les noter précisément et à voir par quoi tu peux les remplacer, qui soient plus positifs et motivants pour toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Si tu as envie d'aller plus loin ou si tu penses que tu as besoin d'être accompagné, contacte-moi et on en parle. Et je te dis à lundi pour la prochaine vidéo.